Bienvenue dans cette vidéo Calc. Nous allons voir comment réaliser des chevalets contenant des noms lisibles des deux côtés. Pour obtenir cet effet, un des noms doit être inversé pour être lisible après la pliure de la feuille. Notre feuille nom contient les données. Nous allons réaliser une première présentation verticale dans cette feuille. Donc nous allons rechercher les noms égale... Et dans la feuille nom, nous voulons le premier nom, validé par entrée. À côté, nous voulons le même nom. Nous avons donc nos deux premiers noms. Nous pouvons modifier la taille des caractères, ainsi que d'autres attributs. Par exemple, une grande police de 30, l'alignement centré en vertical et en horizontal, et nous aurons une première orientation à 270 degrés pour avoir le texte en vertical de cette manière. Ajoutons une bordure pour faciliter le pliage. Sélectionnez la cellule et nous allons par simple glisser déposer sur les styles de cellules. Nous allons créer un nouveau style. Et nous pouvons créer un nouveau style à partir de ce dernier. Je vais appeler cette fois-ci droite. Pour avoir un alignement avec une orientation de 90 degrés. Nous pouvons appliquer ce style. Et nous avons nos deux noms bien à l'inverser. Nous pouvons agrandir l'argeur de colonne, par exemple à 5 cm, et la hauteur des lignes, par exemple à 14 Puis, nous allons copier vers le bas autant de fois que nécessaire. Si nous copions plus de chevalets que de noms, ils affichent 0. Nous pouvons y remédier en modifiant le format du style. Dans la catégorie Nombre, nous allons utiliser le style Standard pour les nombres positifs, moins Standard pour les négatifs et la troisième partie correspond à ce que l'on doit faire pour l'affichage des valeurs 0. Ici le dièse, qui aura comme effet de masquer les caractères 0. Une présentation horizontale permettrait d'optimiser la surface du papier. Nous allons faire ceci dans cette onglet. L'inversion du nom se fera par un style avec une orientation de 80 degrés. Nous pouvons repartir de ce style pour en créer un nouveau, que nous allons appeler, par exemple, en vert, avec comme simple différence l'orientation à 180 degrés. Et nous pouvons également créer un nouveau style pour le texte à l'horizontale, le texte à l'endroit, qui aura une orientation de 0. Pour les données, nous ne pouvons pas procéder comme en vertical. Si nous allons rechercher le premier nom dans la feuille, puis dupliquons de cette manière, lors de la copie, nous nous rendons compte que le nom intermédiaire, ici, a été perdu, puisque nous allons passer de 2 en 2. Nous allons donc utiliser une autre formule que je vais détailler dans cet onglet. La fonction ligne donne le numéro de ligne que nous pouvons diviser par 2. Puis, avec la fonction entre, ne garder que la partie entière de cette division. Nous obtenons ainsi une liste de nombres dupliqués. La fonction adresse, quant à elle, permet de générer une adresse de cellules avec un numéro de ligne et de colonne. Quant à la fonction indirecte, elle va nous permettre d'utiliser cette adresse pour récupérer le contenu de la cellule. Les noms commence en A2 dans notre feuille. Notre formule devra donc commencer avec la ligne A4. Mettons ceci en pratique dans notre feuille horizontale. La formule deviendra donc indirecte. Allez rechercher dans la feuille nom. avec le résultat de la fonction adresse qui doit être calculé de la manière suivante. Pour le numéro de ligne, nous voulons la partie entière de la ligne A4 divisé par 2 comme colonne, nous voulons la première colonne. Et notre fonction est terminée. Si je copie vers le bas, cette fois-ci, j'ai bien tous les noms qui seront dupliqués correctement. Nous pouvons appliquer notre style en vert pour le premier endroit pour le suivant. Nous pouvons définir la largeur de la colonne par exemple à 20 cm et la hauteur de ligne par exemple à 3,5 cm. Nous allons maintenant copier vers le bas autant de fois que nécessaire. notre gabarit est terminé. Voyons maintenant que nous pouvons, si nous reprenons notre feuille non, nous pouvons, par affichage, source de données, nous pouvons passer d'une source de données à une autre. Admettons que vous avez un classeur qui comprend plusieurs onglets, avec par exemple les compositeurs allemands. Eh bien, vous pouvez sélectionner, puis Donner dans le texte et puis ensuite imprimer directement les données correspondantes au chevalier.